Bonjour tout le monde, je me présente euh, Dr Aboul Falah Abdrahim, professeur à la faculté de médecine de Marrakech et gynécologue au CHU de Mohamed VI, toujours à Marrakech. Alors le cours concerne l'anatomie du sein. Alors le sein, il a plusieurs synonymes, donc on peut parler de la mamelle ou la, la, la glande mammaire. Mastos qui vient du grec, c'est pourquoi on parle de certain nombre de terminologies, en particulier mastopathie, qui désigne une maladie du sein, ou quand on parle de mastectomie, c'est l'ablation du sein. Et puis il y a le mama aussi, qui vient du latin, c'est pourquoi on parle de mammographie, c'est la radiographie du sein qu'on va voir tout à l'heure. C'est un organe qui est situé sur la paroi antérieure ou antérolatérale du thorax. Il s'agit d'un organe sexuel et fait partie intégrante des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté. Il s'agit d'un organe qui va subir plusieurs modifications sur le plan morphologique au cours du cycle menstruel. Et surtout au cours de la grossesse pour préparer la glande à excréter du lait c'est une glande qui va subir de beaucoup de modifications au cours de la lactation pour produire du lait et puis c'est un organe qui va s'atrophier et se poser au cours de la ménopause il s'agit d'une glande cutanée incluse dont le panicule adipeux est rattaché à la peau par plusieurs fibres. Donc, il représente la glande lactaire qui est de type composé. Et on va trouver entre 15 à 20 lobes et qui, chacun, a un canal excréteur avec un orifice propre qui sort par le mamelon. Le volume du sein elle est variable, elle est en moyenne de 275, la forme elle est très variable et elle dépend aussi de la corpulence de la femme. Au plan esthétique, donc il est déterminé essentiellement par la topographie de la plaque ariolo mamblonaire PAM, en fonction des goûts individuels, mais aussi en fonction de la mode, et ce côté esthétique-là varie avec les civilisations. Il s'agit d'un organe d'une grande importance psychologique pour la femme, mais le rôle essentiel c'est la lactation, c'est la production du lait pour le bébé. Il s'agit d'un organe très très important pour nous les cliniciens, parce que le sein, le cancer du sein, représente le premier cancer chez la femme. Sur le plan composition, on trouve trois éléments. Tout d'abord, la peau qui est centrée par la plaque aréolomamélonaire, la glande proprement dite qui produit le lait, et puis il y a de la graisse. Tout d'abord, un rappel sur la situation de la glande sur la paroi et se situe sur la paroi antérolatérale du thorax ou la poitrine, entre la troisième et la septième côte. Les limites elles sont imprécises, sauf en bas et en dehors où ils sont marqués par le sillon sous ma en général, le mamelon se projette au niveau du quatrième espace intercostal et comme repère esthétique, le mamelon elle est orienté en avant, en haut et en dehors. Alors souvent, les deux mamelons avec l'échancrure susternale forment un triangle équilatéral. Mais il y a beaucoup de variétés et les dessins qui sont haut situés ou bas situés et on trouve presque toujours un prolongement axillaire mmh. c'est pourquoi euh, sur le plan clinique il faut toujours palper le prolongement axillaire qui peut euh, on peut trouver des nodules à ce niveau-là. Au plan morphologique dans la majorité des cas le sein est de forme hémisphérique on peut trouver des seins c'est-à-dire le mamelon qui va centrer euh, le sein. Et puis l'aréole, c'est un disque de diamètre euh, variant entre 35 à 50 mm. Et puis la fermeté et la forme de la glande dépendent des travées fibroconjonctives qui traversent le sein. Le seul élément qui est fixe au niveau du sein, c'est le sillon sous mammaire il y a d'autres formes au niveau du sein, on parle des fois des seins erectés ou des seins plats. La composition de la glande, donc comme j'ai dit, trois éléments, la peau, la graisse et la glande proprement dite. La peau, elle est épaisse en périphérie, elle est mince au niveau de la plaque aéolomemblonaire, la peau elle représente un élément de soutien important de la glande mammaire. Elle est centrée par la plaque areolomamélonaire et puis le mamelon, qui est souvent cylindrique ou conique, qui mesure 1 cm de haut sur 1 cm de large et elle est percée par 15 à 20 orifices galactophoriques. L'aréole, c'est un disque qui fait d'un diamètre de 3 à 5 cm, elle est marquée par les tubercules de Montgomery, et puis on trouve des fibres musculaires à l'intérieur, ce qu'on appelle le muscle areolaire, dont la contraction donne le, ce qu'on appelle le telotisme, qui se voit soit au moment de l'allaitement ou lorsqu'il y a de l'excitation sexuelle. Deuxième élément, c'est la graisse. C'est le tissu graisseux sous cutané ou pré-glandulaire. Puis il y a une lame graisseuse rétroglandulaire. Et puis tout le sein siège de l'ovule graisseux au niveau de tout le sein. Le tissu glandulaire proprement dit, donc il est représenté par des lobes. Et des canaux galactophores. Elle est dense, de couleur blanc-grisâtre. Et, et l'unité centrale, si on fait, c'est l'acinie qui va euh, être responsable de la, de la sécrétion du lait. Ces acinies sont groupés autour d'un canal alvéolaire, c'est le canal de troisième ordre, qui vont, plusieurs canaux de troisième ordre vont s'aboucher, vont donner un canal lobulaire et plusieurs canaux lobulaires vont former un canal galactophorique qui s'abouche au niveau du mamelon. Et en général, il y a 15 à 20 canaux galactophoriques qui avec euh, 15 à 20 orifices euh, au niveau du mamelon. Concernant la fixité, le sein elle est solidaire à la peau, par les canaux galactophores et les cloisons fibreuses, dites cloisons de couper, mais en général, elle suit les mouvements de la peau et il s'agit d'un organe qui est très mobile en fonction de la position du corps avec l'effet de la pesanteur. Quels sont les rapports maintenant du sein le sein repose sur les muscles pectoraux, le grand pectoral et le muscle petit-pectoral, et qui repose sur la paroi thoracique. Le tiers externe du sein repose sur le muscle oblique externe et le muscle grand droit de l'abdomen. Maintenant, concernant la vascularisation du sein, la vascularisation artérielle, il vient des branches, de la mammaire interne et de la mammaire externe, avec des réseaux, un réseau sous-dermique, un réseau pré-glandulaire et un réseau rétroglandulaire. Concernant la vascularisation veineuse, le drainage veineux, il se fait par les veines sous-cutanées et qui va suivre le réseau profond qui suit la vascularisation artérielle. Puis le drainage lymphatique, c'est quelque chose de très très important parce que, elle est concernée par le, le drainage des cancers du sein. Il faut retenir droit l'infocentre des chaînes, la chaîne axillaire qui est très importante pour nous parce qu'au cours de cette chirurgie des cancers, on va aller enlever ces ganglions. Et il y a le drainage vers la chaîne mammaire interne ou parasternale et puis il y a la chaîne susclaviculaire. Des notions importantes à retenir, c'est que le drainage lymphatique du sein il se fait sans saut de relais, c'est-à-dire avant qu'il arrive à la chaîne susclaviculaire, il doit obligatoirement traverser la chaîne axillaire, c'est-à-dire la mammaire externe ou la chaîne mammaire interne. C'est pourquoi actuellement, avant on faisait ce qu'on appelle un curage, c'est-à-dire l'ablation de tous les ganglions au niveau axillaire. Actuellement, on repère le premier relais ganglionnaire, et on lève juste le ganglion qui va euh, drainer euh, le premier, là, à la glande, et on l'enlève et s'il est intact, on fait l'analyse histologique et s'il est intact, on ne fait plus les conventionnel conventionnels comme avant. Alors quelles sont les anomalies au niveau du sein On peut avoir des anomalies au niveau du nombre de seins. normalement il y en a deux, mais on peut trouver plus, voire moins, des anomalies au niveau de la position du sein, les anomalies morphologiques, et là il y a une grande demande sur ce côté-là parce que ça impacte l'esthétique et la psychologie de la femme. Il y a la ptose mammaire qu'on peut aussi corriger par la chirurgie. On peut trouver une hypertrophie glandulaire, une hypertrophie mammaire très très importante qui va impacter la vie de la patiente et on peut toujours les opérer. Il y a des petits seins qui, sur le plan esthétique aussi, et il y a une demande en ce sens-là pour augmentation mammaire, on peut trouver une asymétrie entre les deux seins, et puis il y a des anomalies aussi au niveau du mamelon, l'absence de mamelon, ce qu'on appelle atélie. puis on peut avoir des seins surnuméraires, et des fois l'absence de formation du sein, c ce qu'on appelle amastie. Quelles sont les implications pratiques maintenant Il y a tout d'abord pour examiner le sein, c'est l'examen clinique qui repose sur l'inspection mais surtout la palpation. Donc en général, on divise le sein en quatre quadrants, quadrant supéro-interne, quadrant supéro-externe, quadrant inféro-interne et quadrant supéro-interne. Sur le plan radiologique, le sein est exploré par la radiographie du sein, c'est la mammographie, et qui est souvent couplée à l'échographie mammaire. Et comme j'ai dit au début, le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme, c'est pourquoi le sein, euh, et, euh, la, la connaissance de l'anatomie du sein, son drainage lymphatique est quelque chose de primordial. Et sur le plan chirurgie, on parle de tumérectomie, c'est-à-dire juste l'ablation de la tumeur, du nodule. Quand on parle de mastectomie, c'est l'ablation totale de la glande. Le curage ganglionnaire axillaire sur le plan chirurgical, donc classiquement on enlève les ganglions euh, axillaires qui drainent le sein. Et puis toutes ces anomalies-là euh, morphologiques, on peut les corriger par la chirurgie esthétique. On va voir quelques images. Là, sur une coupe sagittale du sein et de la paroi thoracique, on voit bien la composition euh, du sein avec euh, en jaune le dipeux. Euh, là, c'est les lobules euh, du sein avec les galactophores et bien évidemment, le sein repose essentiellement sur le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral et la paroi thoracique. Là, la structure du mamelon. on voit dans un blanc dit ombiliqué ou un main blanc tout à fait normal, et on voit ici l'aréole et les orifices du canon galactophore. Là, ce schéma, on peut voir la vascularisation artérielle en rouge et le réseau euh, veineux. Là, les variantes des branches de l'artère euh, axillaire avec l'artère mammaire externe, avec ces variantes. Là, sur ce schéma, on voit euh, les ganglions de la chaîne mammaire interne ou parasternale et surtout les ganglions hein, de la chaîne axillaire. Là, sur le plan chirurgical, donc c'est euh, les, les lymphocentres chirurgicaux, là où on doit enlever ces ganglions dans le cadre d'un curage ganglionnaire conventionnel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut juste repérer par différents moyens le premier relais ganglionnaire et on fait le curage juste de ce ganglion, c'est-à-dire le, le, le premier relais ganglionnaire et on fait l'analyse. Il va nous donner une idée sur le reste des ganglions. Sur ce schéma-là, euh, sur ces lignes-là, euh, fémoraux, axillaire. Donc il y a une migration des tissus au moment de euh, la vie euh, fœtale. Euh, donc il va euh, le tissu glandulaire va migrer de ce côté-là vers euh, jusqu'au niveau axillaire. C'est pourquoi on peut trouver sur euh, ces lignes-là des anomalies de nombre. Hein, on peut trouver par exemple des, euh, une glande surnuméraire à ce niveau-là mais juste euh, deux fois, je, on peut trouver juste des mains blancs sur toutes ces lignes-là. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du stade de, de développement, c'est le stade Tanner. Donc le, là, le stade 1, c'est chez l'enfant, et puis euh, l'aspect morphologique en pré-pubertaire, en puberté, puis le stade adulte et, et le stade d'adolescence et le stade adulte. Voilà, je vous remercie.